Avec Tirance, j'espère vous ouvrez la porte. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pièce que je viens de recevoir. Je l'ai déjà monté, mais je vais vous montrer en le redémontant comment fait, on hein. C'est cette pièce rouge là qui est un stabilisateur pour passer les vitesses. ça, ça. Alors, le principe c'est que ça évite soi-disant de faire euh, des faux points morts et que les vitesses, quand vous les passez, c'est plus euh, onctueux. Mais bon, voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi c'est bon on est dans la pièce en elle-même, ça fait joli Et puis ça protège le joint de sortie de boîte derrière Vraiment avant, parce qu'avant on mettait juste cette pièce-là Donc ça protégeait que dalle, le joint était bien apparent, intempéries tout le champ Maintenant il y a ça Alors je vais vous filmer Comment on fait pour l'enlever Allez, si ça met bien. Voilà prenez une douille je vais lui donner un peu de verre Ensuite, vous prenez donc moi je prends un extenseur avec ma clé et une petite clé à laine. Et non, je On va commencer par ça. la bande et la petite. Et vous allez voir le machin qui sort là. pensez bien à dresser derrière là et ça va aller contre le joint. Vous voyez avant c'était apparent comme ça, et il y avait juste leur pièce comme ça. Vous voyez, c'était juste une pièce comme ça, qui se ici Voilà, qui se là, qui se là, et ça. C'était vraiment très petit. Donc, voilà. Vous avez donc le joint ici de, de sortie de boîte et vous avez donc les coulisses. Alors beaucoup de personnes ont eu la, la pièce qui a eu tendance à frotter. Et ils disent Oh, c'est ça, comme ça s'appelle, c'est dur à passer les vitesses parce qu'il faut pas oublier de graisser avec de la graisse. Donc l'arbre le, le, le, la, la, qui sort. Et, et vous graissez également de l'autre côté en mettant un petit peu de graisse si hein, pour que le, le joint soit toujours bien graissé et ça permet de le protéger bien. Vous voyez, après pour le remonter, c'est très simple. Donc, allez, vous voyez, si ça finit bien, filme pas pour rien. Voilà, donc vous prenez la pièce comme ça, donc, le grand truc vers là, le petit vache vers ici, vous, vous l'emboîte dedans comme ça que vous avez bout. très facile, Donc, franchement il n'y a pas de difficulté majeure. ensuite le plus, la plus grande disque vous pouvez reprendre celle d'origine de, de Honda voilà. n'oubliez pas toujours de graisser également comme vous dit, ça permet d'avoir les, les de... voilà Un petit peu. voilà, serrez pas à fond bon, parce qu'on va installer l'eau voilà. et ensuite vous prenez la petite qui est fournie par contre par les trucs chinois, alors pourquoi pas celle d'origine parce que si vous prenez celle d'origine elle est, elle est trop grande et quand vous allez serrer vous ne pouvez pas donc vous allez vous étendre la, la leur c'est pareil, maintenant c'est du papier. un peu de bruit de vent désolé ce qu'aujourd'hui hein. il y voilà un petit peu, j'aime y aller à fond, et là aussi, voilà, le tout c'est que le cache sur en la fait, ça tient le cache, ça tient la pièce, oui. voilà, Je suis pas plus con que ça, c'est pas facile, hein. ensuite vous graissez un petit peu l'axe, c'est pareil, hein. vous remettez par rapport à l'indicateur, Hop. voilà vous prenez votre vis en ayant pas oublié au préalable on est graissé moi je mets de la graisse silicone. puis de la graisse en mécanique c'est pareil hein. Dès que ça commence à serrer, ça à serrer comme un gros bourrin C'est juste pour que les mâchoires... Voilà. Ferme, voilà. Vous allez sentir, quand vous allez passer la vitesse, que c'est un petit peu plus dur qu'avant Vous sentez quand vous, qu vous mettez le pied, vous sentez que c'est un petit peu plus dur qu'avant Voilà, là vous voyez ça, ça tourne dans cette bague Donc, cette bague. Donc ça permet de d'avoir le passage de vitesse qui est moins hasardeux je dirais Moins hasardeux. Après, si votre boîte de vitesse a un problème d'origine, ça va pas corriger le problème. Hein. Pas du tout. C'est juste, voilà, quand vous. C'est un petit peu plus dur pour monter les, la vitesse, donc c'est moins clac, rapide comme ça. Donc, avoir du mal pour ceux qui ont du mal à trouver le point mort, moi, c'était pas mon cas. Euh, et ça permet d'avoir un passage voilà, un petit peu plus euh, précis, parce que c'est moins rapide, c'est moins clac, clac comme ça, c'est un petit peu plus, il faut appuyer un petit peu plus. Donc, mais moi surtout, ce que j'ai acheté cette pièce, c'est parce que ça protège parfaitement le joint, regardez, le joint il est parfaitement euh, dans la pièce, on ne le voit plus du tout, il est bien protégé des intempéries, soleil, tout ça, et, euh, et voilà, donc au final c'est ça, c'est surtout pour ça que j'ai acheté la pièce moi. Après le passage de rapport, je vous ai fait une seconde vidéo, je vous la mettrai, je l'ai déjà filmée. Hein. je vous donnerai mon avis pas transcendant, vous sentez quand même la différence, attention, vous sentez quand même la différence, vous sentez qu'il y a rien, que le passage de vitesse un est, pas est, pas est, est un petit peu plus onctueux qu'avant, c'est pas transcendant, c'est pas transcendant, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus agréable, c'est voilà, pas non plus quelque chose qui est, bi qui est bidon, et en plus je dirais rien que pour que la protection du joint, je suis pour. N'oubliez pas je vous dit hein, de bien graisser votre axe, parce que sinon on a certains qui l'avait pas fait, quand c'est fer contre fer, ben, ça avez plus de mal, hein, c'est beaucoup plus dur, hein. voire même ça risque même de avoir du mal à monter alors que si c'est bien graissé il n'y aura pas de soucis regardez ça monte bien ça monte Tac. voilà donc la prochaine vidéo le temps que je l'édite que je, que je la mette et tout vous aurez donc à également euh, bah, ce que j'en pense quand je roule, voilà, de loin ça fait ça voilà, une petite note. elle existe la pièce en noir en gris ou en rouge, moi j'ai pris en rouge ça fait un petit une petite note de couleur dans tout ce noir donc ça fait plus joli comme ça. Donc celle d'origine c'était juste ça. Là. Juste cette petite pièce là. qui voilà. était dedans comme ça. C'est fixé par la vis et qui est petite là. C'était juste une petite patte comme ça. Et qui, voilà, ça permet que l'arbre, euh, il reste bien dans l'axe, quoi. Il ne bouge pas comme ça. Euh, voilà, ça y a une petite patte qui le soutient comme ça. Et donc là c'est soutenu encore mieux parce que là c'est soutenu tout, tout, le, tout le tout, Donc là, là c'est encore plus le l'arbre qui sort de que toi, et encore plus soutenu qu'avant, eux ils ne s'emmerdaient pas, ils mettaient juste pas comme ça, et tout le joint était à jour, et ça c'est pas bon ça, donc voilà, c'est encore mieux qu'avant, ça protège encore mieux, n'oubliez pas quand vous mettez ça, donc de retirer ça, ne superposer pas l'axe et ça en même temps, sinon il va avoir un jour comme ça, et c'est pas bon, donc voilà, donc ils appellent ça un stabilisateur de botte de vitesse, <rire> Il un peu bizarroïde, mais non. En tout cas, ça fait bien le job, je vous dis, hein. rien que pour la protection comme ça. Moi, moi je, moi, je kiffe rien que pour ça. Ça protège bien le joint. Avant, ça ne protège rien du tout. Il y a juste cette petite patte-là, et tout le joint, il est apparent. Donc, euh, pff, les intempéries et tout, là, ça protège bien. Là, je l'ai bien graissé. Euh, parce que là, je ne vous ai pas mis la vidéo, mais j'ai pris de la graisse silicone comme je fais à chaque fois. J'ai bien graissé mon joint, j'ai plaqué cet cette, cette, cette appareil-là, cette pièce, et voilà. Hein. Là vous êtes tranquille, ça monte bien, ça descend bien, voilà. il n'y a aucun problème, je l'ai essayé à j'ai rétrogradé plusieurs fois, j'ai roulé tout pendant longtemps, ça passe nickel pour moi, il n'y a aucun souci. Donc voilà, à l'écouter je vous souhaite un bon ride et je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, ciao ciao